Vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot haut de gamme qui a tout, qui fait lavage avec une base aspirante, etc, etc. J'ai peut-être ce qu'il vous faut, c'est le dernier robot aspirateur de chez Ecovacs, le z X1 Omni. C'est tout simplement un des meilleurs aspirateurs robot laveur que j'ai pu tester. Et Aujourd'hui, je vous dévoile mon test complet. C'est parti Commençons par déballer le X1 Omni. C'est pour moi la première fois que je vois cette station, ce genre de station qui va gérer à la fois la partie lavage et à la fois la partie aspiration. On va retrouver du coup dans cette station ces différents usages. Déjà lorsqu'on va ouvrir le couvercle, on va retrouver d'un côté un bac pour l'eau propre, de l'autre côté un bac où on retrouvera l'eau usée et pour ce qui est de la poussière, on la retrouvera ici dans le sac à poussière. Vraiment cette station est surprenante. Elle est volumineuse, ça je vous l'accorde, mais c'est du tout-en-un, c'est vraiment du tout-en-un, parce qu'elle va elle-même nettoyer les serpillères. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne, pour que vous puissiez avoir un petit peu aper un aperçu de comment elle est volumineuse et comment elle embarque toute cette technologie. Ensuite, on va regarder du coup la deuxième partie, qui est l'aspirateur. Lorsqu'on va... Ouvrir L'aspirateur, déjà, on va tomber sur la petite les deux serpillères, les deux petites serpillères euh, du coup qui se décrochent hein, et qui seront lavées directement par la station. Ensuite, hop, on va voir le premier bac, c'est les accessoires. On va aller regarder juste après et on va tomber néanmoins avec l'aspirateur. L'aspirateur, je vais poser ici qui est vraiment très, très beau. On a ce petit design chromé, on va retrouver les capteurs. Et au-dessus, en dessous, on va retrouver la possibilité de mettre les différents éléments. On va mettre les serpillères maintenant. Et il va falloir ouvrir les accessoires, la petite boîte d'accessoires que j'ai mis là, pour avoir le reste des éléments, comme les petits balais. On a un balai rouge et un balai vert. Je vais les mettre directement sur le rouge et sur le vert. Hop Ensuite, on va avoir le petit câble d'alimentation pour brancher certainement la station. Et sur ce côté, on n'aura rien de plus. Si ce n'est le petit guide d'utilisation et le petit sac à poussière pour avoir un change au niveau de la station. Voilà pour le déballage global de ce produit. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques. Et bien entendu, après, on va prendre tout ça en main. Je vais vous le prendre en main pendant plusieurs semaines et on va voir le résultat directement dans cette vidéo. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de cet aspirateur, aspirateur plus station. Déjà comme je vous l'avais dit, et je le répète, c'est la première fois que je croise ce type de station qui fait à la fois pour l'aspiration et à la fois pour le lavage. C'est un aspirateur tout en un, avec une station tout en un, pour une expérience main libre, rien à faire. Je vous ai dit, cette station va embarquer une solution qui va permettre de séparer l'eau propre et de l'eau usée, et qui prend en charge le lavage et le séchage automatique des chiffons. Elle va à la fois nettoyer là les petits chiffons qu'on a ici, et à la fois réapprovisionner l'aspirateur en eau. Dès que l'aspirateur va arriver dans la station, il aura le vidage automatique de la poussière avec une puissance d'aspiration de 21 kPa. En 10 secondes, la station aura aspiré tout ce qui a été aspiré par l'aspirateur. Au niveau de la poussière, on est sur des sacs que je vous ai montré. C'est des sacs de 3 litres qui vont tenir à peu près 60 jours d'autonomie. Après, il faudra soit en mettre un nouveau, soit bah, le jeter un petit peu manuellement, mais vaut mieux en mettre un nouveau. Au niveau de la technologie de lavage, on est aussi sur quelque chose que je n'avais jamais vu. Là, ça ressemble un petit peu, vous savez, aux, aux véhicules qui sont soit dans les supermarchés, soit... Dehors dans la rue pour nettoyer Parce que oui le système de lavage Est un système rotatif Il s'appelle le système Osmo TM Turbo 2.0 Et il va assurer une rotation Jusqu'à 180 fois par minute Pour vraiment un nettoyage en profondeur Ce n'est pas juste une serpillière Qui est posée sur le sol et qui est traînée La puissance d'aspiration de cet aspirateur Est de 5000 pascal Et au niveau de l'intelligence artificielle Et de la détection On a une puissance de calcul optimisée par L'intelligence artificielle et une caméra rvp de qualité astrophotographique bref parfait pour détecter le moindre obstacle on va avoir plusieurs détections hein, avec des d'obstacles 3d et aussi une détection par toucher on aura aussi la technologie true mapping 2.0 sur cet aspirateur qui va permettre du coup de faire une cartographie de l'ensemble de votre habitation au delà de ça ce robot intègre un assistant vocal qui s'appelle Yiko Ça vous de permettra de contrôler et de démarrer le robot à la voix C'est le premier aspirateur robot Ecovax doté d'un assistant vocal Et d'une technologie de localisation des sources sonores Il va pouvoir par exemple suivre votre voix Le design est un design conçu par Jacob Jensen Design C'est une agence de design reconnue et primée Ce qui fait de ce robot un robot très joli Voilà à peu près pour les caractéristiques techniques Je vous ai parlé de la puissance d'aspiration On va finir juste par les capacités des bacs au niveau du robot, on aura une capacité de bac à poussière de 400 ml. et dans l'ensemble, on aura une efficacité du réservoir d'eau de 4000 ml. donc 4 litres. Voilà, tout est dit. Maintenant, on va regarder ce qu'il donne sur le terrain. C'est parti pour mon retour d'expérience. On se retrouve pour la partie un petit peu plus terrain de ce D-Bot X1 Omni de Ecovacs. Tout d'abord, parlons de l'application, l'application Ecovacs, qui va nous permettre de piloter le robot aspirateur laveur, mais plus encore d'automatiser tout ça. Lorsque je vais lancer du coup mon application, je vais arriver sur mon d bot mon appareil, mon robot. Ici, je vais avoir différents boutons. Le bouton nettoyage automatique, j'appuie, je ne me prends pas la tête, c'est parti. Le bouton recharger, pour envoyer le robot se recharger, pareil, j'appuie, je ne me prends pas la tête. C'est parti La possibilité aussi, hop, de renommer le robot. Si vous voulez appeler, euh, je ne sais pas, Didi, Didibot, peu importe. Et après, vous allez avoir la possibilité d'accéder à deux boutons qui sont en bleu. Accéder au nettoyage intelligent ou accéder au gestionnaire de vidéos. Le nettoyage intelligent va nous permettre du coup de rentrer dans le menu... De nettoyage de ce robot, c'est la grosse partie, la partie, voilà, la, la plus pratique, on va dire. Ici, on aura notre carte qui va me donner, moi, ma carte actuelle qui est une pièce. Et là, je vais avoir plusieurs choix, plusieurs boutons, plusieurs possibilités. Entre un nettoyage automatique, un nettoyage de certaines zones, un nettoyage personnalisé, etc. Je vais pouvoir aussi cliquer sur gestion des cartes pour, ici, créer une carte, délimiter une carte. Je vais pouvoir, par exemple, créer différentes zones. Je vais pouvoir, par exemple, créer des limitations virtuelles diviser la carte en plusieurs zones, fusionner les zones, etc, etc. Ensuite, j'aurai la possibilité de lancer une préférence de nettoyage standard ou personnalisé. Personnalisé, je vais pouvoir choisir quelle zone je veux nettoyer, quelle pièce, combien de fois, etc. etc. Standard, ça va se faire via ici. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire deux fois, passe deux fois, puissance max avec nettoyage élevé. Et là, j'ai qu'une séquence de nettoyage parce que j'ai qu'une carte. Après, je peux lancer directement le robot, mais je vais pouvoir aussi activer des nettoyages intelligents. On va pouvoir ici, dans le nettoyage intelligent, choisir les paramètres de mode de serpillère avec l'intervalle de nettoyage en profondeur quotidien efficace. En gros, toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes, ou toutes les 25 minutes, le robot va rentrer dans la station pour nettoyer les serpillères et repartir. On va pouvoir aussi choisir le temps de séchage à l'air chaud. Puis après, on va pouvoir activer la reprise du nettoyage, la vidange automatique, etc. etc. Ensuite, on va pouvoir du coup mettre en place un programme de nettoyage. Dans ce programme, vous allez pouvoir définir l'heure, à quelle heure, le répéter ou non tous les jours, tous les deux jours, etc. Et faire soit un nettoyage automatique, soit choisir la zone, etc. etc. Dans autre réglages, vous allez pouvoir gérer l'assistant vocal on va en parler hein, l'activer ou non sans vocal ça veut dire lorsque vous direz ok iiko vous allez pouvoir contrôler l'aspirateur vous allez avoir votre journal de nettoyage qui va vous dire quand est-ce qu'il a nettoyé et le mode ne pas déranger ça c'est grosso modo la partie pour lancer un nettoyage un nettoyage plutôt personnalisé si vous voulez pas vous prendre la tête vous rappelez premier écran vous avez hop nettoyage automatique vous lancez et c'est réglé maintenant il y a d'autres boutons qui sont assez intéressants déjà le bouton connecter ici qui va nous permettre de savoir en gros l'état de la station. Est-ce que... Il y a de l'eau propre encore Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau sale Etc, etc. Vous allez pouvoir aussi d'ici activer certains paramètres, certaines fonctionnalités de nettoyage et d'entretien, comme nettoyer les lingettes, vider la poussière, sécher à l'air, etc., etc. Maintenant, pour finir, on a des petits boutons assez originaux en haut. Le premier bouton, en partant du bas, va nous permettre de gérer la carte, la couleur de la carte, etc. Ça, ça va. Le deuxième bouton, c'est le 3D House Map, qui va nous permettre en gros de faire bah, un mapping, hein, mais un mapping plus, plus, plus de votre Maison donc sur ce mapping vous allez pouvoir Ajouter carrément des meubles petit un meuble, un lit etc etc et en gros vous allez pouvoir dire directement de façon assez assez impressionnante tous les meubles qu'il y a dans votre pièce ça permet vraiment de créer un mapping 3d de la maison et en gros de demander à adibot d'aller nettoyer sous les zones meublées par exemple va nettoyer sous le canapé bref dans tous les cas le... au plus de vous donnez de détails au robot au mieux le nettoyage sera pour finir vous avez ce mode que vous allez retrouver à la fois en haut la petite caméra et à la fois sur sur l'écran principal avec le gestionnaire vidéo. Lorsque vous allez lancer ce mode vidéo, vous allez carrément avoir, voilà, une caméra embarquée sur votre robot. Vous allez pouvoir piloter le robot à la main, de cette manière, comme si c'était une voiture télécommandée. Vous allez pouvoir enregistrer ce qui se passe, vous allez pouvoir prendre des photos. Bien entendu, les données sont sécurisées et il est possible d'activer ou de désactiver la caméra. Vous allez pouvoir lancer carrément une inspection du logement et carrément parler, si vous voulez par exemple parler à votre chat. Salut Loubi, ça va Voilà grosso modo pour la prise en main de l'application. Après, vous allez pouvoir carrément aller trouver des petites options un petit peu cachées un peu partout mais grosso modo c'est comme ça qu'on a une prise en main assez complète et hein, même oufissime avec certaines options que je n'ai jamais vues auparavant. Maintenant on va parler de la partie entretien de cet aspirateur robot plus station. Car oui la question qu'on se pose avec un robot aspirateur laveur tel que celui-ci avec une station qui va permettre de nettoyer les serpillères c'est déjà Comment se passe l'entretien Alors, est-ce qu'on a vraiment plus rien à faire On va pas se mentir, on a vraiment plus rien à faire. Le robot fait son petit tour, le nettoyage est nickel, surtout dû à ses petites serpillères rotatives. Sincèrement, je trouve que c'est la chose la plus sensée hein, et la pratiquement la plus intelligente que j'ai vu sur un robot aspirateur car ça me rappelle ce qu'on trouve dans les supermarchés, les véhicules qui permettent de nettoyer par terre dans les supermarchés ou même dans la rue qui permet de nettoyer et de balayer et ça c'est parfaitement reproduit il n'y a pas besoin d'une grosse pression hein, du robot, ça tourne, ça désincruste au max mais revenons à l'entretien, alors le robot il fait son petit tour, il nettoie il revient plusieurs fois à la base pour nettoyer le pierre lorsqu'il voit que c'est sale et alors qu'est-ce qu'on a à faire nous ben, on a presque rien à faire dis lorsqu'on va regarder dans la station voir on a le bac d'eau propre le bac de sale. il vous faut changer le bac de salle et remettre de l'eau propre mais pas pas tous les jours, ça va mettre plusieurs semaines avant de devoir changer en fonction de vos euh, nettoyages et votre fréquence de nettoyage pareil pour l'aspiration qui va arriver directement dans le sac, il va falloir plusieurs semaines voire un mois, plusieurs mois pour avoir à vider votre sac et changer de sac, donc grosso modo c'est vraiment l'aspirateur robot ultime clé en main où vous n'avez rien à faire si vous voulez même pas vous prendre la tête sur l'application comme je vous ai montré avec tous les détails, vous avez juste à programmer un lavage tous les jours, tous les deux jours peu importe et le tour est joué dernière fonctionnalité vraiment intéressante dans ce robot c'est l'assistant vocal. Je vous l'ai dit, notre ami Yiko va nous permettre de contrôler à la voix l'aspirateur. Vous allez avoir carrément un sorte de tutoriel, un quick start guide pour savoir comment vous servir de, de Yiko, demandant de nettoyer etc etc. Yiko va être aussi disponible en plusieurs langues, hein. il est disponible bien entendu en français, ce qui va permettre du coup de pouvoir lancer l'aspirateur lorsque vous voyez que c'est sale, dire allez Yiko va travailler mon petit pote. Parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs. Qu'en est-il maintenant des points négatifs et les points positifs On va commencer par le positif, rien à dire Premier point positif c'est vraiment l'aspirateur ultime, je vous le disais Clé en main, il n'y a rien à faire il fait tout, lavage, aspirateur, il se nettoie les serpillères. Bref, c'est vraiment le meilleur aspirateur pour ceux qui veulent déléguer cette tâche de nettoyage. Le deuxième point positif, c'est bien entendu l'application et toutes les possibilités et toutes les fonctionnalités liées à cette application. Si vous voulez mapper au maximum vos meubles, votre maison pour pouvoir bien nettoyer, bien désincruster partout. Si vous voulez carrément vous entendez quelqu'un chez vous prendre l'aspirateur robot pour aller faire un petit peu de repérage, c'est si possible. Les fonctionnalités sont folles, assistant vocal. Bref, j'ai jamais vu ça sur un aspirateur robot. On est vraiment sur du haut de gamme, de haut de gamme. Dernier point positif qui m'a vraiment surpris, c'est le bruit. Cet aspirateur est assez silencieux, voire même très silencieux si vous ne mettez pas à puissance maximale. Et c'est surprenant avec tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il fait. Parlons maintenant des points négatifs. Je pense que le seul point vraiment négatif que j'ai vu, bien entendu, ça allait être son prix, qui est de base à 1499 euros. Je crois qu'actuellement il est à 1299 euros. C'est, on peut pas vraiment dire. Un point négatif parce qu'on est sur quelque chose De haut de gamme, c'est un peu la Rolls Royce euh, Des aspirateurs, robots Laffer. C'est le top du top, donc il va falloir Dépenser un assez gros budget Mais c'est sûr que pour moi ça vaut le coup Le deuxième petit point négatif Que j'ai pu voir sur certains autres euh, Aspirateurs, c'est la détection des objets Qui est un petit peu secondaire sur cet aspirateur robot c'est par exemple s'il il y a une chaussure en plein milieu de la pièce ça va la détecter mais ça aurait pu vous dire par exemple il euh, y a une chaussure au milieu de la pièce ça existe sur d'autres aspirateurs robots voilà les amis pour mon test de ce D-bot j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive à high tech merci et à bientôt sur ma chaîne